Bonjour amis traders je suis ici dans un hôtel 5 étoiles dans le sud de Tenerife. on est au mois de novembre il fait 21 degrés mais il pleut et oui ça arrive aussi ici dans le sud de Tenerife. de temps en temps il pleut dans cette vidéo je vais vous parler euh, donc euh, de quelque chose qui est quand même important si vous voulez vous former en trading j'ai reçu euh, un email euh, d'une personne qui a suivi euh, pas mal de formations en trading et elle me dit que chaque fois qu'il achète une formation, il se retrouve devant des formations où il n'y a pas vraiment de réelle explication de comment euh, la personne, le coach donc, qui, qui enseigne, prend ses trades lui-même. Je sais très bien ce qui se passe puisque j'ai moi-même suivi des formations euh, au trading et il y a même des personnes qui ne savent pas trader et qui vendent des formations au trading. Si vous me suivez un petit peu, vous voyez de qui je parle, il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là parce que euh, ne sachant pas réellement trader, ils ne savent pas vraiment bien expliquer, montrer à quel moment ils rentrent pour prendre un trade, à quel moment il faut sortir du trade et réellement gagner en trading euh, lorsque vous appliquez leur méthode. Donc, certaines méthodes sont très vagues. Bon, je vais attendre un petit peu parce qu'il y a un avion qui passe. Hmm. Avec la pluie, le, le vent a tourné, donc les avions décollent dans l'autre sens. <rire> on est ici au golfe de, de, du sud, je ne sais pas si vous connaissez Tenerife, il euh, y a l'aéroport qui n'est pas très loin, donc parfois on a, on a un peu de bruit avec les avions à cet endroit. Euh, donc je disais oui, vous avez des formations, avec des formateurs qui, qui vous donnent beaucoup de théorie, mais en pratique vous ne voyez pas réellement comment appliquer la théorie, parce qu'eux-mêmes ne savent pas l'appliquer. Donc Moi je travaille actuellement suite à, à l'email que j'ai reçu de cette personne justement pour bien expliquer même si dans mes formations déjà au scalping et ma formation sur trois mois vous me voyez trader en live, je vais maintenant euh, faire sélectionner des trades que je fais en live et montrer exactement où rentrer et pourquoi rentrer dans un trade puisque finalement Lorsque vous suivez une formation, c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez apprendre, à quel moment faut-il réellement rentrer. Et il y a des indicateurs qui vous donnent donc euh, des indications claires où monter, où rentrer dans le trade, mais il y a encore des petites astuces et ça je vais vous, vous les expliquer donc euh, dans ces vidéos que je vais faire euh, à ce niveau-là et que je fournirai à mes étudiants. Donc euh, c'est très important ce genre de choses et jusqu'ici moi je n'ai trouvé personne qui a fait euh, des formations avec des vidéos assez claires pour arriver à ce que vous trouviez vraiment la bonne méthode efficace et arriver à avoir des bons résultats à très court terme. Donc c'est à cela que je m'emploie en ce moment et euh, si vous cherchez vraiment une euh, formation efficace en scalping, et eh bien vous verrez que là vous aurez des indications claires et précises sur comment trader, comment arriver à avoir de bons résultats en scalping, puisqu'en scalping, vous devez arriver à, avoir, à faire euh, régulièrement 90 ou 100% de trades gagnants sur une journée. Pourquoi on arrive à ça Et bien justement parce qu'on rentre au bon moment, quand les signaux sont clairs, on va peut-être attendre 10 minutes avant d'avoir un, un bon signal, mais quand le signal arrive, à ce moment-là, on rentre dedans et euh, on fait ses gains. Et c'est en cumulant donc des opérations comme ça sur une heure, deux heures ou même plus si vous le souhaitez, que vous arrivez à faire de très belles journées de trading et à faire des bons résultats en trading. Voilà donc euh, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié likez là si c'est le cas, partagez-la. Et si vous voulez me suivre, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez cliquer ici en dessous pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis euh, à très bientôt euh, à Tenerife, ici dans le sud, sous la pluie. A bientôt, au revoir.